Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler du patch du 23 juin 2020, à savoir la mise à jour 2.50, 2.0 avec l'arrivée de Mei, mais également pas que Mei, tout simplement les, la nouvelle anomalie du Nexus, je mets moins fort la musique, voilà, euh, donc... Nous avons l'arrivée de Mei, guide de Mei euh, qui est disponible donc je vous invite à aller voir le perso. Pas de changement sur les valeurs sur Mei. Alors j'ai pas fait cette euh, mise à jour, elle a, elle a eu des changements donc j'avais hésité à la sortir justement euh, parce que sur le PTR à mon avis, je sentais qu'il allait y avoir des changements. J'ai les eu fine puisque c'était bon. C'est bon, il y a des changements, notamment nouvelle anomalie du Nexus. Alors, tout d'abord, l'appel à l'aide, donc les forts. Tout d'abord, merci à tous pour aide, très, très nombreux commentaires au sujet de l'anomalie. Un appel à l'aide. Nous sommes reconnaissants du temps que vous avez pris, donc c'est à savoir sur les forts. Hein. Et cela nous a été très utile pour décider de la suite. En termes de modification, nous avons décidé de conserver le système d'attaque des tours avec quelques ajustements. Afin de récompenser les, jeux, les styles de jeu agressifs durant la phase de progression des voies, nous supprimons le malus d'armure qui infligeait les tours. Plus de vulnérabilité par les tours. De même, ces dernières ne cibleront plus en priorité les héros qui attaquent d'autres héros à portée. Donc on revient à l'ancien système pour les tours. Les forts, les bastions et l'idole privilégieront, euh, privilégieront oui, toujours les héros adverses qui attaquent d'autres héros qui contribuent à en faire des bâtiments importants, si bien à défendre qu'à abattre. Nous surveillerons les effets de ces changements et reviendrons sur ces systèmes à l'avenir si nous le jugeons nécessaire. Euh, donc en fait, les tours on va à l'ancien système, les forts on revient pas à l'ancien système. Pour moi c'est toujours un problème, euh, je compte faire un gros retour à Blizzard là-dessus pour leur montrer à quel point on va à l'envers par rapport à ce qui avait été fait avant en fait. Euh, nouvelle anomalie du Nexus, phénomène climatique. D'étranges perturbations climatiques ont été enregistrées dans le Nexus. Certains royaumes sont noyés sous des pluies torrentielles, d'autres pris dans une tempête de neige blablabla. Bla bla bla bla bla. En gros c'est l'événement pour dire que May arrive. Et donc il y a tout, tout ce nouveau système euh, sur la météo que j'avais déjà présenté sur l'interview avec les devs etc. C'est assez cool. Tout, donc chaque champ de bataille sera soumis à un phénomène bien précis qui se déclenchera toutes les 4 minutes. Le premier ayant lieu en tout début de partie, chaque événement durera 2 minutes puis cessera. Le cycle se répétera périodiquement jusqu'à la fin de partie. Donc ça c'est bien, on enlève le côté aléatoire. On enlève le côté aléatoire... On, on donne un, un vrai critère, donc toutes les 4 minutes le premier, lieu, le premier a lieu, et ensuite chaque événement dure 2 minutes. Plus torrentiel, la, la la foudre <rire> La Foudre frappe les héros toutes les 25-45 secondes. Enfin 25 à 40 secondes, augmentant leur vitesse de déplacement et leur conférant un bouclier de foudre qui inflige des dégâts aux ennemis proches. Vitesse de déplacement augmentée de 15% inflige 46 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Alors 46 points, il me semble qu'ils ont baissé les dégâts. Euh ah oui non ils s'est pas précisé en fait. A euh, côté de ça, il dure 8 secondes donc pas de problème. Tempête de neige, tant qu'ils ne sont pas en combat, les héros accumulent progressivement un bouclier et les héros gagnent 28%. Alors au départ c'était 20% il me semble la vitesse de déplacement, ils l'ont baissé à 15, hein. il me semble que c'est ça. La vitesse de déplacement augmentée de 25% ouais, c'est ça. Ils l'ont baissé à 15%, c'était un peu trop fort et ils ont bien raison. Tempête de neige, donc tant qu'ils ne sont pas en combat, les héros accumulent progressivement un bouclier, donc euh, le, même, euh, le même délire. Jusqu'à 224, donc là c'est pas un problème, c'est pareil. C'est tout simplement comme le shield de Muradin, enfin c'est comme la, la sustain de Muradin mais en version shield. Euh, donc voilà, c'est le bouclier persiste jusqu'à sa destruction à la fin des chutes de neige. Brume épaisse permet aux héros de se camoufler après avoir passé un court instant dans les buissons. On va passer 1,5 secondes dans un buisson, les héros bénéficient d'un camouflage. Le camouflage dure 40 secondes jusqu'à ce, jusqu ce que le héros attaque. Euh, ça c'est fort, hein. la brume épaisse, soyons honnêtes, euh, c'est pas dégueulasse. Hein. Alors attention, vous pouvez vous faire surprendre, si votre camouflage euh, est émis et que la brume se termine, vous êtes pufufu. Donc il faut faire attention à ça. Les événements climatiques seront actifs sur les champs de bataille suivants. Donc la pluie, c'est jardin de terreur, sky temple, menace nucléaire, comté dragon b du Cœur noir et Braxis qui est un astéroïde. Laboratoire de Braxis, c'est un astéroïde. Oui, oui, il pleut sur un astéroïde. La tempête de neige, ou la brume, aurait été plus. <rire> tempête de neige, Valmodi, Sanctuaire d'Inferno, Volskaya et passe d'Alterac. Brume épaisse, Spider Queen, donc tombe de la reine araignée, BOE, Battlefield of Eternity, Temple d'Anamoa et Tour du Destin. Tous les autres champs de bataille sont affectés par un climat aléatoire, y compris les chocs, donc les, les, les arabes. Général, l'IA, la distance maximale à laquelle les héros contrôlés par l'IA suivent les joueurs a été portée de 5 à 7. permettra aux héros de mêlée qui suivent des héros à distance à attaquer les cibles à portée maximale. Donc ça c'est bien. Talent favori, un nouveau raccourci appelé sélection rapide des talents favoris a été ajouté dans la sélection gestion du héros des paramètres raccourcis avancés Appuyez sur ce raccourci pour sélectionner talent favori que vous aurez choisi à l'avance. Lorsque que fenêtre de sélection rapide des talents est ouverte. Talent choisi à l'avance désactivé aucun palier ultérieur sélectionné. Ce raccourci n'aura aucun effet. Ça je suis pas fan. Ça je l'avais dit. Tant que c'est juste un indicateur, pas de problème. Si par contre ça prend le talent à votre place, ça je trouve ça nul à chier. Déjà trop de gens euh, ne s'adaptent pas. Si en plus il y a un truc qui est fait pour eux, je trouve ça nul. Mais par contre, bon, le système des talents... Euh, favoris je trouve ça génial événement quête événement nexomania donc l'arrivée de nexomania hein, si vous avez suivi ma vidéo sur l'interview euh, vous le savez nexomania tout ça tout ça avec la quête euh, Malgocho et la quête euh, de la gata de bataria donc euh, celle de euh, de lily des nouveaux coffres avec blablabla bla, bla, pas de soucis les skins on en a parlé déjà pas de problème pas de problème League storm à l'approche de la troisième saison de 2020 nous tenons à apporter quelques modifications à la structure des récompenses de la League storm remplacement des récompenses en or à compter de la saison 3 2020 nous supprimons toutes les récompenses en or de la League storm Uh, des prix de fin de saison et des quêtes saisonnières, ça affectera également les récompenses de saison 2 la Nouvelle structure de récompense des récompenses des quêtes saisonnières sera suivante un coffre au bout de 5 victoires, un coffre de euh, rares au bout de 15 victoires et un coffre Nexomania épique au bout de 30 victoires Monture offerte en récompense de la League Storm Depuis les débuts de la League Storm nous avons reçu de nombreux commentaires au sujet du retrait des montures offertes en récompense des parties classées Nous vous avons compris et c'est avec grande joie que nous vous annonçons que les montures exclusives à League Storm feront leur retour dès la prochaine saison L'ultime récompense des quêtes de la saison 3 de 2020 sera la monture Tigre-Royal qui s'obtiendra en remportant 50 parties classées. Dès la saison 3, vous ne devrez plus attendre jusqu'à la fin de saison pour obtenir votre Tigre-Royal durement acquis. Comme toujours, nous restons à votre écoute, tout ça, tout ça. Refonte de héros, Mal'Ganis Et ce patch est énorme, hein. entre les anomalies, les changements sur les tours et les forts, l'arrivée euh, du Nexomania, les changements sur l'IA, il euh, y, y a tellement de choses Patch énorme et du coup, rework Mal'Ganis Refonte de Malganis, alors déjà un changement sur les valeurs puisque Malganis a gagné des PV, il en a perdu hein, bien sûr, point de vie réduit de 2500 à 2450 mais on n'a pas fait perdre autant que sur le PTR, récupération qui s'adapte, attaque de base, les dégâts des attaques de base sont réduits de 100 à 92, réduit de... les est réduit de 69 à 63 points donc on, perd, on lui perd, hein, on l'affaiblit donne... un petit peu sur sa valeur de base, par contre ses talents vont être extrêmement renforcés. L'aura vampirique, fonctionnalité supplémentaire, Malganis récupère un montant de points de vie équivalent à 30% des dégâts physiques infligés. Donc en gros il a l'aura vampirique, version améliorée pour lui-même. Euh, mais l'aura pour les alliés, elle fonctionne toujours de la même manière et ça c'est une très bonne idée. Sustentation, soins réduits de 52 à 44 points, donc beaucoup plus faible. Par contre si Malganis inflige des gains à héros proches avec griffes Gangrené, les soins sont doublés. Bon, tu... ouais, moi je trouve la sustentation a pris cher mais bon... <rire> Nouveau cas, Torment morbide, Bonus de soin contre les rois adverses augmenté de 15 à 20 Donc ça, c'est plutôt cool. Puissance de Sargaras, ne réduit plus la durée des trains nécrotiques. Ça, c'est très très fort. Ça fait que le Z, donc le, le Z qui avant passait l'armure à 50 au lieu de 25 contre du burst, c'était très fort. et eh bien, c'est toujours très fort contre beaucoup de burst. C'est encore meilleur parce que la durée n'est pas réduite. Echo funeste donc le, les doubles explosions dégâts de l'explosion augmente de 50 à 54 points, donc plus de soins ainsi sur le Z. N'augmente plus la durée des 30 nécrotiques lorsque son explosion inflige dégâts aux héros adverses. Faux supplémentaire, rend 5 points de mana et réduit le temps de recharge des 30 nécrotiques de 0,75 secondes. Pour chaque héros adverse blessé par l'explosion. En gros, vous faites double explosion qui fait plus mal, donc plus de soins. Et en plus de ça, si vous touchez des héros avec la deuxième explosion, vous récupérez plus vite votre Z pour faire plus d'explosions, etc. etc. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les funeste. Niveau 7, coche furtif, supprimé. Griffe acérées, niveau nouveau, enfin, nouveau fonctionnalité, si vous touchez des héros adverses et griffes gangrenées, les attaques de base consécutives réduisent également leur armure de 15 points pendant 2 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal, même si c'est pas énorme. Voté Tichondrius, nouveau fonctionnement, pour chaque héros adverse touché par les deux premières attaques de griffes gangrenées, l'attaque finale siphonne 1% des points de vie maximum jusqu'à un maximum de 4%. Donc, euh, le petit rappel, c'est qu'avant, c'était 3%, volonté Tichondrius, c'était 3% de maximum de PV en zone. Maintenant, en fait, si vous faites... Vous touchez un seul gars avec un premier Q-spell, deuxième Q-spell, vous montez à 2% du maximum PV. Donc c'est un nerf par rapport à avant. Le truc, c'est que maintenant, si vous faites ça avec deux héros, le troisième touchera forcément 4%. C'est quoi ça En fait, ça vous oblige à balancer les Q et à toucher vos Q. Mais le troisième, du coup, peut faire plus mal qu'avant encore. Donc c'est un buff si vous vous appliquez, parce qu'il suffit. Parce que même si vous ratez avec votre premier A, vous touchez personne. Le deuxième A, vous touchez trois gars, 3%. Donc comme avant, si vous touchez 2 gars avec le premier et 2 gars après, 4% de maximum PV. Si vous touchez 4 gars sur la première, personne sur la deuxième et vous touchez 3, 4%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si Malganis touche au moins 4 héros adverses avec les deux premières attaques de griffes gangrénée, l'attaque finale étourdit les ennemis pendant 0,25 secondes supplémentaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le stun dure un peu plus longtemps si vous touchez 4 héros, euh, c'est plutôt sympathique. Alors c'est 4 héros avec les deux premières attaques. Donc potentiellement la première compte par exemple peut-être un héros, la deuxième 3 héros, ça fait 4 en tout, 0.25 secondes supplémentaires, donc volonté toujours très très fort. Contagion, fonctionnement modifié, donc c'est la rage ardente de Malganis, si vous, appuyé, enfin, si vous avez appuyé sur E avec les ailes de la nuit sur un ennemi, eh l'effet de contagion débute désormais quand Malganis active l'aile de la nuit et plus quand cette dernière expire. Donc vous avez des dots, vous mettez des dots sur le mec endormi et vous n'allez pas le réveiller et en plus il prend des dots. Nuit éternelle, fonctionnalité et vous pouvez réactualiser la durée avec vos auto-attaques. Nuit éternelle, fonctionnalité supplémentaire, attaque de base inflige 200% de dégâts supplémentaires aux cibles endormies Ça c'est très bien, c'est le truc qui fait que le, le E dure plus longtemps, un hein. slow, enfin euh, slow pardon, le E slow à euh, 30% je crois à la sortie du... donc ça c'est pas mal, ça fait une grosse patate hein, mine de rien à la sortie. Assaut fébrile, nouveau fonctionnement, attaque de base portée. Alors ça c'est enfin ce 16 devient viable. Nouveau fonctionnement donc les attaques de base portées au héros dont le pourcentage de points de vie est supérieur à celui de Malganis rend un montant de points de vie équivalent à 50 des dégâts infligés. Donc si un mec a plus de PV que vous, vous vous soignez plus. Si les attaques de base portées au héros dont le pourcentage de points de vie est inférieur à celui de Malganis vous augmentez de votre vitesse d'attaque de 35 En gros, si vous attaquez un mec qui a plus de PV que vous, vous vous soignez plus pour pouvoir remonter. Et si vous attaquez un mec qui a moins de PV que vous, vous augmentez votre vitesse d'attaque donc vos dégâts. Dans tous les cas, vous aurez un bonus alors qu'avant le bonus c'était que si vous, vous affrontiez des mecs qui avaient plus de PV que vous. Donc dans certains cas vous n'aviez pas de 16. Très très bon changement je trouve. Rage aveugle, fonctionnalité supplémentaire, les héros adverses touchés par l'attaque finale de Griff Gangrené réduisent de 5 secondes le temps de recharge de cette capacité. Donc en gros vous allez avoir plus de rage aveugle. C'est pas mal. Et euh, je rappelle au passage, euh, évidemment la rage aveugle fait toujours pro que la volonté de Ticondrie eût s'améliorer. Mort au faible, niveau 20, ralentissement augmenté de 15 à 25%. Donc ça vous soigne plus sur, si vous tapez des mecs. Euh, slow et vos auto-attaques slow les adversaires. Isolement ténébreux, fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge d'aile de la nuit de 4 secondes, donc plus de slip. Plutôt fort, c'est plutôt fort hein, le slip. Euh, plus, et potentiellement avec le slip qui dure plus longtemps ou qui slow plus, bah c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup de contrôle. C'est bien parce que c'est vrai qu'au 20, on a surtout la volonté de Tichondris euh, le, le le vol de charronnière amélioré. Donc améliorer les autres 20, je trouve ça vraiment pas mal. Donc ces modifications visent principalement à rendre l'étalant la agraïsme globalement plus intéressant et percutant. C'est nécessaire d'affaiblir légèrement son arsenal de base afin que son niveau de puissance demeure équivalent à celui des autres guerriers. Pensons qu'il restera tout aussi performant. En outre, les joueurs pourront mieux adapter leur héros à leur style de jeu. C'est une très bonne chose. Bourbi Un buff sur Bourbi Les points de vie sont augmentés de 324 à 420. L'œuf est plus tanky L'échelonnement des points de vie par niveau est, égale, est désormais de 4%, le 30 points fixe. Donc ça veut dire que bah, l'œuf. C'est un énorme buff sur celui qui augmente les points de vie de l'œuf. C'est celui que je prends toujours au niveau 1 sur Murky, de toute façon, maintenant. Donc ça fait que l'œuf est beaucoup plus tanky, donc c'est cool voilà Donc c'est pas mal Correction de bugs, tout ça Sur Anduin, Bourbi, à bah Asada, rien de, bien, rien de bien méchant Donc grosse patch note C'est vrai que là on voit que surtout le rework Malgani c'est haute Puisque je fais le guide sur May Mais au final ça apporte beaucoup de choses dans le jeu Que ce soit au niveau des cosmétiques et autres Donc très très grosse mise à jour J'espère qu'elle vous plaît globalement, moi j'aime beaucoup le rework de Malganis, on fera un guide bien sûr pour, euh, pour Malganis Mais bon je dois faire Cassia d'abord et Tracer mais euh, c'est prévu hein, de faire un guide sur Malganis et honnêtement j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait euh, Le build classique à l'ancienne est toujours viable et maintenant euh, il y a un, potentiellement un petit build dauto attaque qui peut très bien fonctionner aussi euh, Donc vraiment non, vraiment pas mal, pas mal du tout entre Mei qui est un super perso et Malganis le rework est très intéressant, qui est très bien fait, euh, qui est très bien foutu je.. Ouais non, que, dire, que, dire, que dire de plus moi je, personnellement j'aime beaucoup ce qui manque pour la météo je pense le, le, le petit, petit coup de gueule je dirais c'est pour la météo il faut, enfin coup de gueule je pense qu'un retour qui sera intéressant à faire c'est euh, il faudrait qu'on ait le timer parce que là il y a les timers c'est bien mais il faudrait qu'ils affichent les timers en haut il y a un affichage qui vous annonce les bonus que vous avez en jeu il faudrait un timer en mode Ah bah là dans 30 secondes le truc va pop En tout cas voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Voilà les commentaires concernant la mise à jour Est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content Plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo Et à plus dans le Nexus N'oubliez pas le like, oubliez pas le partage, n'oubliez pas les follow, tout ça, tout ça Les réseaux sociaux Et au passage la musique C'est euh, la musique, euh, le thème officiel d'Heroes pour May d'Overwatch voilà, vous tapez My Music Overwatch, vous allez tomber sur la chaîne YouTube de Warcraft Music and Gaming. Très, très bon. Vous avez toutes les musiques d'ailleurs rose Voilà, bisous